Il va, il, va, il va chauffer, mais il va le Viens yeah, yeah, Maroc, pantone <rire> Mesdames et messieurs, voici l'étape qui nous conduisait dans cette magie à Lucos, patronnée par Energie, Anti, n'est-ce pas Énergie avec une voiture pleine de cadeaux, puisque Timar a fait le de cette voiture avec ses hôtesses. Et euh, Timar conduit les hôtesses dans ses cadeaux. Donc, trucs énergie, des t-shirts énergie, tout ce qui est énergie, n'est-ce pas Voilà. Elles ont gardé un maximum pour la ligne d'aliment qu'elles ont raison, contrairement à certaines personnes qui vont arriver avant la pm vie. Mesdames et messieurs, vous, le hein? vous le avant, hein? Alors, allez le monde là-bas. Vous allez le monde tout encore Alors allez-y. Voici la moitié de, de la collectivité territoriale de la Syrie avec des cadeaux, des t-shirts, des choses comme ça. Le voiture, le voiture, le de la la de voiture, le qui le voiture, le le voiture, voiture, le voiture, le le voiture, le voiture, le voiture, le le le le voiture, encore des le le voilà. Voici donc son officiel du Tour cyclisme, son officiel de Kagola.